Bonsoir Alors je sors mon petit carnet toute cette année pour vous partager justement ces perles de sagesse dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente, perles de sagesse que j'ai acquises au fur et à mesure des années et, euh, et sont des perles euh, bah, importantes en fait dans, dans ma vie et dans mon fonctionnement. Et ça peut l'être aussi pour vous, vous allez pouvoir voir qu'il y a des choses qui peuvent s'acquérir au fur et à mesure des années. On remonte un peu plus de... Un, à peu près 20 ans en arrière, j'étais une maman pas du tout bienveillante, plutôt autoritariste, claque, fessée, euh, imposition de, <rire> de mes choix, et la demoiselle qui devait absolument euh, suivre droit, sinon ça, ça, ça, ça se passait mal. J'ai découvert l'importance de la bienveillance éducative. Ça n'a pas été évident pour moi puisque j'ai pas eu du tout cette éducation. Hein. J'ai été élevée, euh, bah voilà, comme, comme j'ai éduqué ma première fille de façon, de façon très autoritariste, un peu violente. Et euh, quand j'étais enceinte de ma deuxième, je me disais il y a un truc, ça va pas le faire, ça va pas, ça va pas fonctionner comme ça. Il faut absolument que je change de mode de fonctionnement pour que pour que ça se passe bien. J'ai découvert donc là. La, la bienveillance édu éducative, la, la bienveillance en tant que parent vis-à-vis des enfants, donc apprendre à les écouter, apprendre à prendre soin de leurs besoins, euh, à faire les choses pour eux et dans ce, ce modèle-là, bah c'est vrai que je me suis un petit peu, peu perdue puisque au début la bienveillance elle était vis-à-vis -vis de mes enfants mais j'avais complètement oublié qu'il y avait une partie qui était très importante c'était la bienveillance vis-à-vis -vis de moi c'est-à-dire que si euh, la bienveillance que j'avais vis-à-vis de mes enfants était contre mes besoins ce qui pouvait arriver régulièrement et eh bien euh, je finissais par m'épuiser et c'est ce qui est évidemment arrivé à un moment où j'étais tellement fatiguée que je ne supportais plus, euh, je ne supportais plus rien, j'ai fait un burn-out et ça a été évidemment compliqué, euh, compliqué d'en sortir. Donc la bienveillance, oui c'est super important, je suis très heureuse d'avoir découvert ça parce qu'évidemment je l'ai découvert pour mes enfants mais je l'ai aussi découvert pour euh, toutes les relations que j'avais avec les autres personnes, très honnêtement je n'étais pas bienveillante Bon, une bonne partie j'étais plutôt euh, cassante très désagréable et voilà ben, c'était juste le fonctionnement que j'avais j'ai découvert ça et j'ai évolué au fur et à mesure des années et je vais vous partager dans d'autres vidéos donc d'autres perles de sagesse que j'ai acquises au fur et à mesure des mois et vous pouvez vous aussi faire de même en partageant les comment dire les évolutions que vous avez eues les des compréhensions que vous avez pu euh, avoir au fil, au fur et à mesure des années de votre évolution, et partager ce que vous avez, ce que vous avez euh, euh, constaté et ce que l'environnement a constaté aussi pour vous. Voilà, c'était cette première pelle de singes donc sur la bienveillance, et je vous retrouverai dans une autre vidéo pour vous parler d'un autre, d'un autre point qui a été très important dans mon développement. À bientôt.